Salut toi, tu vas bien Je sais, ça fait longtemps hein, que je suis pas venu ici. C'est un peu compliqué ma vie, là. je cours un peu dans tous les sens. Euh. Entre le boulot, les séances de kiné qui continuent, tout ça. Euh, voilà, j'ai un petit peu moins de temps. Et puis surtout, euh, rien à voir avec la choucroute, mais je me suis remis sérieusement à la guitare après avoir subi un arrêt euh, euh, forcé pendant trop de temps. Du coup, ça me prend beaucoup de temps de me remettre un petit peu euh, les doigts sur le manche euh, et de réussir à tirer quelque chose de correct. Euh, voilà, c'était 36-15 ma vie, c'est fini euh, Non, c'est pas fini parce que voilà, c'est un peu particulier comme trajet, on n'est pas sur un vélo tafle. Hein. Enfin, pas le mien. Hein. On est sur euh, notre fils aîné, Babilouk, euh, donc euh, bientôt 15 ans, hein, qui est en troisième et euh, qui devait faire un stage de troisième. Et donc, euh, il a choisi euh, tout naturellement... Euh, Exactement la voie que nous avaient déconseillé tous ces professeurs, c'est-à-dire n'aller surtout pas euh, au travail de papa ou de maman. Hein Donc euh, il a choisi le travail de maman. <rire> Donc maman travaille euh, dans une boutique de vélo qui est magnifique, qui s'appelle L'échappée belle 71 rue de Nanterre, à Agnères-sur-Seine. Et il est allé passer la semaine à, non pas à coller au basque de sa mère, mais euh, avec euh, tous les corps de métier euh, qui composent cette boutique donc euh, il a fait de la mécanique, il a observé la mécanique, euh, il a été en clientèle, euh, il a fait du rangement, du tri, enfin euh, ah, tout ce que tu peux faire quand tu travailles dans une euh, boutique de vélo. Alors il est 18h30 et euh, je vais chercher euh, Babylouk à l'échappée belle, 71 rue de Nanterre, à Agnières-sur-Seine. Notre grand bonhomme de presque 15 ans stage de troisième avec sa mère sauf que ce soir il y a réunion à la boutique donc euh, pour lui éviter de rentrer à 32 heures du soir papa d'amour vient le chercher et là je me retrouve dans une, une configuration absolument inédite où tous ces gens prennent une voie réservée à la RATP, voilà, personne ne dit rien. Alors... Bon, ça faisait un peu redite, ça euh, Donc effectivement, voilà, il passait la journée intégralement, euh, du matin au soir, euh, avec toute l'équipe, et puis surtout, eh ben, le plus important c'est que, ben comme il y allait avec sa mère, eh ben, il y allait aussi à vélo. Pourquoi j'insiste là-dessus J'ai déjà fait une vidéo de loisirs où on, on roulait avec les enfants, euh, c'était bien sympa, c'était euh, ambiance week-end, euh, lumineuse, euh, beau temps en t-shirt et tout ça. Euh, bon là c'est une autre affaire, là on est sur du vélo-taf, euh, de nuit, euh, avec les intempéries... Euh, Mardi, ils sont bien, bien fait saucer euh, au retour. Voilà, il y a d'autres problématiques. Et puis surtout, il euh, bah, y a deux fois 8 km. Euh, voilà. Il faut les faire aussi. Quand tu le fais pas quotidiennement, euh, bon, c'est à la portée de tout le monde. Mais voilà, il le sentait un petit peu euh, sur son popotin, justement. Et puis avec la fatigue de la journée, parce que c'était des journées bien longues pour lui aussi. Départ 9h, retour 20h. Oui, ça fait une bonne grosse journée. On y va tout doux. vraiment tout doux. Il n'y a pas de porte ouverte. Ça va, tout va bien. A noter que là je vais le chercher, hein, donc je roule tout seul. Hein. Je, je roule pas de la même manière avec lui non plus. Regarde, ça va très vite à hein. observer. Oh je viens de voir passer un tandem avec un gamin qui pédalait devant. Je te jure. Bon, dommage. Euh, la définition 4K, toute 4K, quelle est euh, la caméra en faible luminosité euh, Un tandem euh, loin de l'autre côté de la chaussée. Euh, ça rend pas bien quand tu zoomes dans l'image. Mais euh, c'est génial, tu vois, tu pars chercher ton fils justement à, à vélo, et puis tu vois passer un tandem familial avec euh, le parent derrière et l'enfant devant. <rire> Trop bien, excellent. Bon, cet itinéraire à proprement parler, euh, tu l'as vu euh, déjà pas mal de fois, hein, c'est un petit peu... Euh, euh, mon quotidien, on va dire ça comme ça, c'est absolument mon quotidien en fait. Sauf que là, je suis dans des heures que bah, que je ne connais pas. Voilà, 18h30-19h, euh, c'est pas dans mes habitudes. Il n'y a pas le même trafic de piétons que à 6h45 ou 7h le matin. C'est complètement différent. Même si bah, pendant la période de grève, c'était assez sidérant parce que parfois l'axe le, le, du tramway, enfin le tramway, le trafic du tramway était complètement bloqué. Soit parce qu'il y en avait pas, c'était la grève, soit parce qu'il y avait des véhicules qui bloquaient le, justement le, le trajet du tram. Et donc là, tu réalises à quel point ce tramway, il transporte énormément de monde. Parce que tout d'un coup, tu te retrouves avec une marée humaine, vraiment, qui envahit totalement le trottoir et la piste qui est sur le trottoir, justement. À ce moment-là, tu te retrouves avec énormément de gens. C'est sidérant. Tu vois que le concept de transport en commun est quand même euh, redoutablement efficace, quoi. Bon, tu as pu observer que dès qu'on a tourné à gauche pour entrer dans la gare de Colombes, il y a une disparition instantanée de tout aménagement cyclable. Hein. Sur le boulevard de la République, c'est très très véhiculaire. Néanmoins c'est large et puis donc pour quelqu'un qui a un profil assez véhiculaire comme moi euh, ça me pose pas de problème puis on voit que je suis pas le seul c'est bien ça grouille un peu de cyclistes dans tous les sens euh, dans ces heures tant mieux ça fait un petit peu effet de masse critique <rire> un petit peu <rire> on n'est pas dans les, dans les mêmes parts d'usage qu'on observe actuellement à Paris où, où ça a totalement explosé tu n'es pas sans le savoir donc moi ça me convient bien le véhiculaire comme ça quand c'est bien large, mais ça me pose quand même un petit problème pour le retour quand je vais rentrer avec mon fils. Donc pour le retour je vais prendre la, un maximum la petite bandelette qu'il y a sur le trottoir, voilà, de l'autre côté, mais toute discontinue qu'elle est d'ailleurs. À cause des travaux. Là, ici même, j'en ai une à droite. Là, tu distingues des petits clous, là, euh, sur la droite, euh, sur le trottoir. Voilà, c'est le. Euh, c'est euh, tel qu'elle est faite, quoi. Comme c'est un, un. axe départemental, ce n'est pas du ressort de la politique cyclame de la mairie de la Grande-Colombe, qui, du coup, échappe. Euh, voilà, j'avais l'occasion d'en parler à propos des deux seules pistes, enfin, euh, bancs des pistes de Levallois-Perret, où, justement, euh, <rire> à contre-coeur, les Balkanis ont. ont dû. Euh, Observer l'apparition la, la, de ces deux aménagements cyclables dans leur commune, dans laquelle jamais au grand jamais ils n'auraient aimé voir un, un seul aménagement cyclable. <rire> anyway, Ensuite la rue Madira, et puis euh, plus tard l'avenue de la Lozière. bon écoute c'est sens unique, à double sens cyclable, euh, c'est franchement assez paisible si tu te mets à, à une bonne allure, c'est pareil. Bon et puis il ne roule pas, euh, voilà c'est pas Babylouquette et uh, Baby hein. il, il en a sous la pédale, il n'y a pas de problème. Même si ce soir-là il, il, il me confiait qu'il était vraiment canné et qu'on irait tout doux. Tu dirais qu'à un moment il va se réveiller. Alors ça fait un petit kilomètre qu'on est arrivé à Agnières là. Euh, Agnières c'est une ville qui a beaucoup beaucoup évolué en faveur du vélo euh, ces 3-4 dernières années. C'est vraiment un, un bonheur. Euh, les, les premières fois que j'allais à, à l'échappée belle c'était pas du tout le cas. Et puis, euh, vraiment, ouais, depuis 3-4 ans, euh, on a vu fleurir les sas-vélos, les contresens cyclables, les zones 30 et tout. Euh, vraiment, il n'y a pratiquement pas une seule rue à sens unique qui n'est pas cyclable à contresens euh, à Annières. Il y a énormément de panneaux de céder le passage qui ont été euh, posés dans tous les sens aussi. Euh, ça devient très agréable. Bon, même si là, je suis sur un axe qui est vraiment euh, un axe de transit, donc euh, c'est pas opportun d'aller y mettre une piste cyclable, c'est clair. Mais il y, y a moyen de faire des petits détours et de passer par des axes euh, plus paisibles. Toutes par exemple, là euh, j'arrive rue de Nanterre euh, par le double sens cyclable, mais hein, voilà. ça va nous permettre de découvrir l'échappée belle 2.0 telle qu'elle a ouverte euh, au mois de décembre. Euh, désormais, la boutique euh, historique est devenue un giant atelier, enfin, un giant rien à voir avec la marque de vélo, et l'ancienne Société Générale est devenue la grande boutique. Merci Merci Et pourtant, je suis, je, je, je, je suis au bout de ma life. Hein. Oui, mais pourtant, ça, c'est pour ça. Non, non, je termine une grippe, là, ouais. Donc, euh, je ne fais pas de bisous. Je, je dis bonjour comme ça. Voilà. N'hésitez pas à attendre. Je ne vais stagiaire. On a très mal de se passer. Ah ouais euh, Ton fils n'a pas fini ses devoirs. Mince. Donc, euh, il reste ici jusqu'à 19h30. Oui, oh, très bien. On n'a pas peur. J'ai cuit mon... Mon filet mignon, donc ça va, c'est bon. Tu sais ce que tu peux faire rapidement Tu vas aider euh, à côté une fois qui sorte les, les cartons. Quelques instants plus tard. Donc, euh... Messieurs, dames, j'ai un filet mignon à sortir du four et des enfants ah, à coucher, à nourrir et à coucher. Alors, euh, j'ai envie de te dire que je vois que je ne vais pas faire un peu ça. Qui donc, des, euh... Ah ouais Hiroti euh, bah, Et <rire> <Il est> comme <rire> le filet mignon, il est rôti. Très bien Très bien, <rire> très bien <rire> super. Toute la journée. Excellent, toute la excellent, toute la excellent. Excellent. Super, merci à vous. Tant mieux, on va lui mettre 8, on a 30 de moyenne et puis ce sera parfait. Super. Oui, je pense que là, tu vas finir de Allez bisous, à tout vite. Bon, c'est bien, ok, j'en prends note. Ça bouchonne, il y a des vélos partout. <rire> ça va, Pouf ouais. François m'a dit que t'avais bien aussi que t'avais couru ça, ça partout, va. que... Euh, t'avais bien donné. Euh, et patouille Je te fais juste un check parce que je suis plein de, de microbes. Je, je passais le week-end au pieu. Ouais, T'as fait comment hier soir T'as roulé devant maman ou derrière maman Derrière. D'accord, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Tu veux manger Petit bonhomme. et ton petit tour de cou à la maman. Donc hier, j'avais oublié de le mettre au début du truc, j'avais pas remonté ici. Ouais, ouais. ouais. C'est comme au ski. Ah et oui, ouais, t'avais froid chui. aux oreilles. En plus, c'est pleuvait avec du vent. Ouais. C'est possible que 1, j'avais pas mis, 2, j'ai très mal aux fesses. 3, j'ai très mal au jambes. <rire> Deuxième jour, mal aux fesses, normal. Classique. T'inquiète, bon, on va y aller tranquille, t'inquiète. C'était trop bien ce petit moment d'intimité, à l'échappée belle, non Messieurs dames, est-ce que c'est sérieux Papa, on mange quoi ce soir, j'ai trop faim. <rire> ce soir c'est filet mignon, rôti au four, patate, carotte. C'est de la bombe, non Après une bonne grosse journée. Ah, Ça, sa grosse journée, il l'a eu. <rire> C'était son deuxième jour là, il a commencé mardi, on était mercredi soir, <rire> honnêtement il... exactement comme François l'a dit à la boutique, il était rôti, <rire> rôti comme mon filet mignon, <rire> il n'en pouvait plus. Babylouk qu'il est sur l'ancien le... sur... Sur vélo de sa mère en fait, hein, parce que maintenant il a la taille de prendre n'importe quel vélo à la maison. Tu roules à ton rythme et moi je m'adapte. Donc, euh, que ce soit mon croix de fer, le Canon Quickspeed Quick Speed 3 de euh, sa maman. Ah, elle est encore un peu basse, ta selle. Hein. Alors, on l'a un peu équipé avec euh, euh, nos choses. Hein. <rire> en l'occurrence, euh, la veste vulpine, là, qui porte, euh, elle est à moi. C'était un grand moment de solde <rire> et de pétage de plomb, parce que ça coûte très, très cher, ce genre de, de veste. Euh. Et puis, donc, j'expérimente, voilà, euh, un retour euh, à la maison. Mais euh, Alors, pas du là, tout là, en mode récréatif quoi, on est là, on est en, dans un univers très véhiculaire complètement. On est toujours à Annières, mais euh, bah, on est sur des axes à double voie et puis euh, ça circule dans les deux sens. Ouais, on va attendre, on hein. est deux, on est deux. Voilà. Et puis il euh, faut se faire sa petite place, donc euh, je n'avais de cesse de lui répéter de bien prendre sa place, de bien s'écarter des voitures euh, en stationnement. L'occurrence, pour éviter le coup de la portière, hein, comme on dit. Voilà. Mais j'étais beaucoup moins tranquille qu'à l'habitude. Là, on est dans des heures où euh, il est 19h30. Là, euh, voilà. Tout le monde est pressé de rentrer chez lui, <rire> que ce soit à vélo, à pied, ou en véhicule motorisé. Euh, le problème, c'est qu'en véhicule motorisé, euh, bah, il peut se passer des choses euh, tragiques. On, on l'a lu euh, cette semaine, justement, euh, un petit enfant de. Euh, 3 ans, 4 ans, hein, qui s'est fait euh, écrabouiller sur un trottoir. Voilà, sur un trottoir. C'est juste... Voilà, euh, il bah, bah, bah, bah, y a un problème. Allez, on vient se placer là. Et dès que le ponom passe au vert, il y a une petite rupture de continuité. Après, on va pouvoir rejoindre la piste, pas forcément tout de suite après les barrières, mais euh, au prochain carrefour. Dès qu'on est sur la piste sur le trottoir, elle n'est pas évidente celle-là. Enfin, les, tu, tu vois, elle est mal marquée, elle est entre deux rangées de clous. C'est un peu pour, pourri, quoi. Oui, on l'a pris sur les sur la piste. Ouais, ben bah voilà. Bon. Bah, on peut rester si tu veux, hein. c'est toujours tout droit, là. Après, il y a du bus qui va nous doubler, mais euh, c'est toi qui vois. Bah, vas-y, va devant. Je te laisse y aller. Voilà. Sois prudent. On a un peu de distance avec les voitures, euh, à droite. Après, voilà, moi, je, je réagis en tant que père, euh, <rire> exactement comme euh, je réagis là, comme je suis en train de le, le coacher. Euh, je suis en train de le coacher, mais je ne suis pas tranquille, vraiment pas, vraiment pas. C'est-à-dire que euh, moi, ça m'arrive pas de flipper comme ça euh, sur mon trajet. Et là, je me rends compte que quand j'accompagne la chair de ma chair, mon, mon gamin de presque 15 ans... Euh, tu n'as pas tiré ta couche Arrête-toi, je vais te la tirer. Hop là tu verras sur la vidéo, ça marche très très bien. T'es es très visible. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je <rire> suis pas bien parce que je lis trop de choses, euh, trop d'histoires. Allez, on y va. Prends pas, la... Prends pas ça, non, c'est de la merde. C'est de la merde. Allez, on tourne. Vas-y, vas-y. Tu passes devant et tu traces. Là, là, il faut tracer. Trop de, d'histoires tragiques. Hein? Alors attention, hein. dépassement par la droite, théoriquement, c'est pas légal. Hein. Enfin, c'est pas théoriquement, c'est sûr. Alors maman a tendance à faire ça, effectivement. Voilà. Tout Je te le dis, ouais, tout, toujours tout droit. Je te parlais, là, voilà. Un enfant de 3-4 ans maximum qui s'est fait écraser par un 4x4 sur un trottoir. Quand l'enfant allait à l'école, c'est quand même un truc de fou, quoi. On prend notre place, on roule à la même vitesse que les voitures. Il pas a pas de souci. Et si jamais on veut doubler, on prend par la gauche, ok Puis bien sûr, alors, c'était un enfant qui était sur un vélo ou une draisienne. J'imagine que c'était une draisienne, évidemment, à cet âge-là. Et euh, dans les commentaires de l'article, enfin euh, de tous les articles que j'ai eu à ce sujet, c'était le traditionnel euh, victime bashing, victim blaming, en mode, euh, oh là là, mais on met pas un enfant sur un vélo euh, dans la ville. Mais euh, il était sur le trottoir. Les enfants euh, peuvent circuler à vélo jusqu'à 8 ans sur le trottoir. Il était sur le trottoir. Il y a un 4x4 sur le trottoir dont le conducteur a tué cet enfant. Sur le trottoir, ce n'est pas normal. On regarde ce qu'il y à gauche, personne, ok. On regarde ce qu'il y à droite, ça arrête pas, le devait, voilà. Là, on est en zone piétonne, donc on a le droit de rouler, à allure modérée et priorité piéton maximum. Et moi, pendant ce temps-là, bah, je tournais la manivelle avec mon fils, ben, ça fait beaucoup réfléchir tout ça. Effectivement, euh, bien souvent, euh, on entend dire euh, « il faut jamais faire confiance à un enfant ». C'est vrai, c'est vrai, effectivement. Euh, l'enfant, il n'est pas responsable de lui. C'est le parent qui est responsable de l'enfant. Et donc, il faut le coacher, il faut le surveiller, il faut le guider. Et euh, tu vas voir un peu plus tard que j'ai eu un raté, justement. Mais beaucoup de chance beaucoup de chance parce que je l'ai vu venir mais parce qu'il s'est mis à tracer mais vraiment à tracer comme il n'avait pas tracé depuis depuis le début voilà c'est pas ce qu'il avait annoncé et euh, donc il m'a surpris parce qu'il est parti pleine balle et euh, je connais très bien cette entrée de garage ici j'avais même prévu de le briefer là-dessus mais j'ai pas eu le temps et euh, il a failli se faire dégommer et puis et puis moi j'ai essayé de le rattraper parce que je sais qu'il y a la sortie aussi de la station service euh, qui est problématique est aussi donc euh, je voulais surtout pas le perdre euh, là-dessus. Ouais, ah, c'est le feu super con, tu vois. C'est le, le, le feu où il n'y a jamais personne. Voilà. Bon parce qu'il y a un code de la route, on le respecte, tout ça. Voilà. <rire> <rire> tu vois, par exemple, bim le rouge, voilà. Elle ah, n'a pas le temps, elle n'a pas le temps. Euh. Bref, on en a recosé tous les deux euh, de cet épisode. Il a, il a, il a senti venir aussi, hein. c'est marrant. Hein. Il a senti venir, mais il est parti euh, tête baissée là-dedans. Là Donc euh, moi j'ai eu très peur et puis... Euh, voilà, a euh, posteriori, avec ce, ce que j'ai lu, ce qui est arrivé cette semaine, euh, ça me fait euh, beaucoup réfléchir, ça me fait beaucoup euh, flipper en fait. Voilà, flipper en tant que père en fait. Moi je me suis toujours débrouillé avec tout ça. Euh, J'imagine que lui, il est aussi dans un contexte de débrouillardise là, même si c'est précoce, sa manière de, de faire. Là on, on se jette euh, à la traversée du pont de Beson... Euh, avec des feux euh, qui sont plus tellement verts pour les piétons. Bah, c'est con, hein, c'est quand tu t'insères euh, et que ça passe au rouge, euh, au moment où tu es inséré, bah, bon, voilà. tu as deux choix. Soit tu piles, <rire> soit tu y vas à fond les ballons. Ouais, c'est le pont de Besant qui fait mal. Putain, il y va le petit pont. Ah, le péteux Vas-y, qui c'est le patron Viens voir, papa, pas ta C'est qui le patron Ah, bah, c'est lui. Un ah, petit con. Il m'a dit vas-y papa on y va doucement. Oh le petit con. Ça va se payer ça. Supplément légumes verts. Vas-y petit prout. Ouais. Tu m'as fumé sur le pont de beson là. Ouais J'ai pas rêvé. Non parce que si je partais pas longtemps j'ai... Ah ouais. On va arrêter la France, on va tomber de mer et on s'assure que les gens se sont arrêtés. Parce qu'on a beaucoup, ça va. C'est bon. Attention, la deuxième c'est tout de suite là. Voilà. C'est grave. <rire> voilà. Un petit peu d'homme, il était censé être rôti, il était censé être au bout de sa life, mais pas du tout. Moi j'étais au bout de ma life, hein, parce que j'ai terminé un épisode euh, grippal, euh, total, genre en mode PLS quoi. Genre euh, <rire> genre, j'ai passé un week-end entier euh, au fond du lit, voilà. <rire> en mode, euh, le mec qui est balade et qui croit qu'il va mourir, bah, c'était moi. Voilà, la base. <rire> Bref, lui, il a eu un... Donc on est parti de l'échappée belle, il euh, était en mode euh, « Papa, s'il te plaît, vas-y, euh, on y va doucement, tout ça, voilà. » Et puis, euh, sur le plan de besoin, il m'a décapité, totalement. Donc là, on remonte la rue de Pontoise, et puis là, ben, c'est euh, la favela. <rire> la favela du, de, de, de, de l'aménagement cyclable, voilà, c'est ça. Et, et le problème, c'est que c'est un aménagement cyclable obligatoire, hein, avec un panneau rond du genre « es obligé de passer par là ». Donc il euh, y a des trous partout, des problèmes de bitume, des problèmes de des marches de 3 cm. La petite pause pour le pain, c'est pas la boulangerie habituelle, c'est la boulangerie euh, plan B. Mais on rentre un peu trop tard pour avoir une tradition là, il n'y en a plus. C'est une baguette, il aime pas ça la baguette mais... Ouais J'ai décidé de te la faire euh, sur le vif, hein. <rire> cette euh, déli observation, au, au naturel quoi. En mode euh, tranche de vie aussi, c'est ce que j'apprécie beaucoup euh, chez certains et chez certaines justement. Merci, bonne soirée, à bientôt. Et puis de tradis, c'est une baguette. C'est l'aventure. Quand j'avais ton âge, les tradis, ça n'existait pas avec les baguettes. Ouais, c'est moins bon. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais, oh, la leur est pas mal, en fait. Allez, c'est une marche. Ah ouais, t'as pas peur pour les roues, toi Tu veux prendre Maurice Bertot ou euh, Frère Bonnef, euh, la piste à, à double sens — Maurice Berthaud, c'est la chaussée. Frère Bonnef, c'est la piste, là. Bon, allez, Frère Bonnef. — Allez, Frère Bonnef. Bon ben voilà, on est arrivé là. On est dans le quartier. Hein. Euh, je tenais à m'excuser hein, vraiment encore euh, d'avoir pas publié de réel déli observation depuis très longtemps. Encore une fois, j'ai pas beaucoup de temps à, à consacrer à ça, malheureusement. Et puis en plus, euh, parallèlement à ça, euh, mes trajets divers sont très monotones et très sombres. <rire> Dont 5 km dans le noir absolu, dans le bois de Boulogne, donc c'est pas très joli à l'image déjà, d'une part. Et puis d'autre part, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à, à partager des délits d'observation Donc euh, de toute façon, il euh, y a de la matière à regarder. Moi-même, je passe beaucoup de temps à visionner un petit peu tout ce que, tout ce que je peux voir euh, chez les personnes à qui je suis abonné. Voilà, on va conclure un petit peu cette vidéo voilà, sur un trajet, euh, somme toute, relativement véhiculaire avec euh, un enfant de près de 15 ans. Euh, Il voilà, y a encore des progrès à faire en termes d'aménagement, hein, tout simplement. Euh, on a bien vu comme ça explosait à Paris actuellement. Et euh, ça se fait très très vite et à beaucoup d'endroits. Euh, bien sûr, c'est pas parfait. Il hein. y a des endroits où, même euh, sur les pistes, c'est un peu le coupe-gorge. Bon, voilà. Euh Imaginons qu'un jour, euh, nos enfants pourront circuler vraiment euh, en toute sécurité et avec du respect. Voilà, Ce qui compte, c'est d'être euh, respecté par les gens et pas comme euh, ce qu'on a vu à la station service où, euh, où la personne euh, lui a tourné dessus, m'a tourné dessus, et sans aucun clignotant, sans rien, sans même respecter les règles. C'est tellement tristouille. Et puis le respect des règles pour tout le monde, que ce soit dans un véhicule, que ce soit à pied, que ce soit évidemment à vélo. Je crois que ça commence par là, pour tout le monde. Du respect, s'il vous plaît. Et voilà, c'est fini. Un petit bisou. Salut.